Dans la série Nouveautés Montres Connectées de Xiaomi, j'ai testé la S1 Active, je l'ai comparée avec la S1 normale. Aujourd'hui, on va la comparer avec son ancêtre, la Xiaomi Mi Watch. On va voir en fait les différences entre ces deux montres. Est-ce que la S1 Active est juste un update, une mise à jour de la Mi Watch Et surtout, est-ce que la Mi Watch vaut encore le coup en 2022 où il faut systématiquement aller sur la S1 Active Le comparatif c'est maintenant, c'est parti La S1 active, elle, est disponible à partir de 169 euros. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. C'était l'offre de lancement était à 169 euros. Sinon, le prix basique est de 199 euros. La Mi Watch, quant à elle, vous allez la retrouver en prix basique aux alentours de 110 euros. Mais vous allez pouvoir la trouver souvent en promotion en dessous des 100 euros. Donc, grosso modo, je dirais, on va partir sur ce postulat que la Mi Watch est deux fois moins chère que la S1 active sur les prix à peu près de base. Alors maintenant, vaut-il mieux mettre 100 euros de plus pour la S1 Active ou se contenter de la Mi Watch continuons. Commençons par la différence de design entre les deux montres parce que ça va être un critère important. Côte à côte, les montres ont quand même un petit air de ressemblance. On va être sur les deux sur un cadran de 46 mm, mais on aura quand même quelques petits détails hein, au niveau des millimètres et même au niveau de la taille de l'écran. Car la S1 Active mesure 46,5 mm par 46,5 mm avec une épaisseur de 11 mm. La Mi Watch, quant à elle, Mesure 45,9 par 45,9 avec une épaisseur de 11,8. Elle sera donc un poil plus épaisse. Mais ça, c'est pas vraiment très important. Ce qui va vraiment être, bon, peut-être pas voyant au coup d'œil, mais qui va être un élément qui est important, ça va être la taille de l'écran. Car sur la Mi Watch, on aura un écran de 1,39 pouces. 454 par 454 pixels alors que sur la s1 active on aura un écran de 1,43 pouces on aura donc du coup cette différence ensuite au niveau des matériaux la s1 active aura quand même une petite lunette en métal alors que la mi watch n'aura pas de lunettes elle sera composée principalement et que de plastique à l'arrière on va retrouver beaucoup de choses semblables hein, notamment le chargeur qui est le même entre les deux montres et on aura un cardio fréquence-mètre aussi. Néanmoins, on va en parler après. Il y aura quand même une différence dans les capteurs et une meilleure précision sur la nouvelle. Mais bon, on en parle. Après, au niveau des boutons, sur la Mi Watch, on aura des petits boutons un peu plus style classique sur les côtés, deux à droite. Alors que sur la s Active, ça sera plus sport. Ils seront en métal chez la Mi Watch et sur la S1. Au niveau des bracelets, ce sera la même chose un bracelet en silicone, quick release. Etc, etc. Voilà grosso modo pour le design, plus grand écran sur la SR active, finition un petit peu plus haut de gamme, mais encore ça peut se taper, hein, parce que je crois qu'elle était à peu près au même, même gamme de prix, hein, la Mi Watch, lorsque de sa sortie. Donc est-ce que c'est vraiment ce design, ces matériaux, cet écran de 0,04 pouces qui vaut l'essor en plus Je ne pense pas forcément, donc continuons sur le comparatif. Oui, pour moi, il y aura vraiment une grosse différence au niveau des caractéristiques techniques. Rien qu'au niveau du GPS, la S1 Active intègre, elle, un GPS multisystème bi qui va être beaucoup plus précis. Hein. On se souvient qu'il y avait quelques petites imprécisions de... au niveau de la Mi Watch que le GPS, la puce GPS Aeron A de la Mi Watch. La S1 Active va se baser sur le GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, alors que la Mi Watch normale va se baser sur GPS, GLONASS, Galileo et BDS. Ça va être la même chose au niveau du capteur de fréquence cardiaque. Sur la S1 Active, on aura un capteur de fréquence cardiaque PPG qui va inclure aussi la SPO2, alors que sur la Mi Watch, on aura simplement un capteur de fréquence cardiaque basique qui sera moins précis. Grosso modo, on va en reparler juste après sur comment vivre avec les deux montres et quelles seront les, vraiment les différences au niveau des fonctionnalités, mais la la mi watch va vous permettre de suivre votre fréquence cardiaque sur des sports un peu linéaires, la course à pied le vélo etc alors que la s1 active comme beaucoup de montres en 2022 va vous permettre de suivre aussi lorsque vous allez faire des petits intervalles et ça c'est ce que l'on veut pour continuer au niveau des capteurs on aura un accéléromètre sur les deux montres un gyroscope sur les deux montres un capteur de pression atmosphérique sur les deux montres un capteur de lumière ambiante sur les deux montres je l'ai dit je crois mais la prise de spo2 là ne sera que sur la s1 et elle ne sera pas disponible il n'y aura pas le capteur de spo2 sur la Mi Watch. Ça peut aussi vous intéresser au niveau des capteurs. Les deux montres auront une résistance à l'eau de 5 ATM. On aura une autonomie théorique sur la S1 active de 12 jours et sur la Mi Watch de 16 jours. Mais grosso modo, voilà, vous allez gagner allez, un ou deux jours dans la réalité avec la Mi Watch. Vous serez sur du Bluetooth 5.2 sur la S1 active et sur du 5.0 sur la Mi Watch. Et pour finir, vous aurez un micro et un parleur sur les deux et vous aurez aussi la possibilité d'avoir Alexa sur les deux. Alors maintenant, on a vu les caractéristiques il y a des choses qui pour moi mériteraient de mettre 100 euros de plus mais je vais vous dire concrètement comment ça se passe au niveau des fonctionnalités. Car oui, pour moi, vous allez avoir une différence hein, au niveau des deux montres dans la prise en main. Déjà, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes fonds d'écran, mais ça, est-ce que c'est important Je ne sais pas. Les menus se ressembleront, on ne va pas se mentir. Ça reste sur du Xiaomi. Vous allez pouvoir avoir des menus qui vont se changer. Bon, peut-être que vous aurez des icônes un peu plus épurées sur la S1, mais bon, ça va être à peu près la même chose. Hein. La prise en main, comment switcher, ça va être à peu près pareil. Le premier point différenciant, ça va être au niveau des widgets. Sur la S1 active, si vous avez vu mon test, ce que j'aime beaucoup, ça va être la possibilité d'avoir ces petits écrans widget personnalisables pour pouvoir avoir différents éléments de, de santé, etc., de musique, que vous allez avoir sur un écran. Alors que sur la Mi Watch, vous allez être sur un format classique de montre. Ça veut dire, lorsque vous allez aller à droite, vous allez avoir qu'une mesure, vous allez avoir qu'une donnée, qu'une... Information. Je trouve que cette idée de faire différents widgets que vous allez pouvoir personnaliser en en mettant trois ou quatre et que vous allez pouvoir disposer sur un écran, c'est vraiment très intelligent de la part de Xiaomi, je ne l'avais pas encore vu, ça forcément aussi bien fait aussi, UX aussi facile à prendre en main, sur d'autres montres. Et ça vous ne l'aurez pas sur la Mi Watch, ça c'est une première grosse différence qui pour moi me font préférer la S1 Active. Deuxième différence, comme je vous le disais, hein, outre le fait d'avoir différents logos etc de prise en main, vous allez aussi avoir des fonctionnalités en plus sur la notamment au niveau des capteurs vous allez pouvoir avoir le calcul et la prise de mesure de la spo2 sur la s1 que vous n'aurez pas sur la mi watch pour aller encore plus loin au niveau du suivi de santé ou du suivi de sport, la S1 Active va vous permettre d'avoir un suivi plus précis, notamment grâce au capteur de fréquence cardiaque. Au capteur de fréquence cardiaque qui va vous permettre d'avoir, euh, voilà, lorsque vous allez faire des entraînements à haute intensité ou avec des intervalles, un meilleur suivi, une meilleure récupération et un meilleur suivi cardiaque sur la montre en temps réel. Et ça, c'est pas négligeable pour les gens qui veulent faire du sport un peu plus que le coureur du dimanche. Car oui, hein, la Mi Watch va vous permettre de faire quand même des choses basiques. En gros grosso modo pour moi la S1 Active est tu as un update, une mise à jour niveau 2022 des capteurs, de la prise en main par rapport à la Mi Watch Parce que sinon on reste sur à peu près le même objectif de montre Au niveau des précisions aussi le GPS de la Mi Watch est derrière, un petit peu loin derrière il y aura plus d'imprécision que sur la S1 Active Alors du coup laquelle choisir Laquelle choisir Déjà en fonction de votre budget, si vous n'avez pas le budget d'aller sur la S1 Active, et même si vous avez le budget de la S1 Active, réfléchissez, regardez peut-être d'autres comparaisons que je vais vous faire avec la S1 Active et d'autres montres, parce que moi c'est pas forcément la S1 Active que j'achèterai avec 200 euros. ça va être clair, on va se le dire. Mais après, là on est dans la comparaison entre les deux, la Xiaomi Mi Watch et la S1 Active. Alors, vaut-il mieux mettre le double pour passer de la Mi Watch à la S1 Active En 2022, oui pour moi, en 2022, on ne va pas se mentir, euh, la Mi Watch n'a plus trop d'intérêt. Si, bien entendu, je vais me mettre des si, si vous vous intéressez à la partie sportive. Parce que si vous êtes juste une personne qui cherchez avec un petit budget, une montre connectée pour avoir principalement les informations de base, c'est-à-dire les notifications, votre suivi de santé quotidienne, nombre de pas, fréquence cardiaque, suivi de sommeil, la Mi Watch fera complètement l'affaire. À moins de 100 euros, c'est une montre qui, qui fera l'affaire. Même si peut-être à moins de 100 euros, vous allez trouver euh, des montres... Un peu plus récente qui peuvent le faire aussi. C'est vraiment pas le sujet. Par contre, si vous voulez avoir une montre à la hauteur de ce qui se fait en 2022, il faudra penser à mettre plus d'argent et passer sur une s Active ou sur une autre montre concurrente, mais 2022, 2022, fin 2021. Parce que pour moi, à partir de mi-2021, il y a eu quand même une belle avancée niveau capteur cardio et GPS qui font que le suivi sportif a complètement changé la donne hein, et que n'importe quelle montre arrive à suivre la plupart des entraînements sportifs. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà les amis, pour mon ressenti, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous prendrez hein, et laquelle vous préférez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire. En attendant, la prochaine vidéo vive à fond vive à Tech. merci et à bientôt sur ma chaîne.